Bonne année. Et évidemment, c'est la nouvelle année, on fait tout ce qu'on peut. Bref, du coup, on va faire à peu près comme tous les youtubeurs, c'est-à-dire tout simplement de faire une revue de tout ce qui s'est passé en cette année. Du coup, j'ai décidé de faire à peu près un review assez rapide, c'est-à-dire tout simplement de dire quel était le meilleur truc dans chaque catégorie. Du coup, j'ai pris 5 catégories sérieuses jeux vidéo, bien sûr, films, séries, animés, manga et enfin musique. Mais pas que, il n'y a pas que ça, il y a aussi des reviews personnels. Du coup, j'ai décidé de le custom, moi, ce c'est review, ou ces reviews spéciales années tout simplement un truc spécial YouTube et Twitch, quelle serait la, la chaîne que je peux vous recommander la chaîne à moi recommander meilleure vidéo, la pire vidéo grand moment le plus incroyable qu'il y avait sur Twitch, et enfin le, le meilleur streamer avec le meilleur clip. Mais pas que, il y a aussi un review spécial ami, qui serait donc tout simplement le meilleur ami de cette année le meilleur follower, la meilleure vidéo collab avec un ami, l'ami lointain, et enfin le meilleur tube. voilà, donc je me demande qu qui ça va être, attention, oulala Évidemment, tout le monde le sait, évidemment, tout le monde l'attendait, ce serait tout simplement... Kirby Starry Oui, je sais que pas mal de gens auraient préféré genre... Leur Bros. Ultimate, quoi Devoir, Red Dead, Revolution 2, Spider-Man... Mais pour vous dire un tout seul truc, c'est avis personnel que je vous propose, c'est que Kirby Starry va donner un grand cœur. Kirby Star Allié est tout simplement un grand cœur pour moi, car c'est Kirby dans un premier temps, mais aussi que le jeu veut montrer son côté amical et grand amour, et aussi de la coopération, qui importe. On peut dire que tout simplement que c'est moi le joueur 1 Kirby, parce que je m'en fous, parce que je suis le héros principal, et que les autres puissent s'amuser à sélectionner leur propre personnage. Certains veulent avoir un, un gros pingouin, ils prendront le roi de Didou. Certains veulent jouer aux épées, ils prendront Meta Knight. Certains vont jouer... Un personnage qui aurait préféré être dans Super Smash Bros Ultimate, mais sauf que c'était la dernière annonce, bah du coup il sera pas dedans, ou Adidi Pandana Et en plus de ça, ils veulent continuer le jeu. Il y a des mises à jour, ils ont fait au moins quelques-uns, mais pour ajouter plus de choses dans le jeu. De nouveaux personnages, de nouvelles disponibilités dans le jeu. Par exemple, plus de difficultés, plus d'aventures, bref, Kirby Star certes, n'est pas comme au même niveau que Code of War, même Sonic Mania, ou même encore de Spider-Man, ou même encore un jeu de 2000. Mais Kirby Star touché au cœur, nous montrons que même si c'est un simple jeu pour enfants, on peut s'amuser avec un personnage mignon qui a envie de partager son cœur. Et il m'a touché en plein cœur. Oh wow Le meilleur film, évidemment, le et le meilleur film, ça va être un peu compliqué, parce que certains vont commencer à dire « Ouais, je vais dire ce film », parce que euh, les gens qui l'ont dit, par exemple, « L'île au chien euh, », c'est un très bon film, mais malheureusement, je n'ai pas vu « L'île au chien », mais l'animation comment c'est fait, elle est pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce que serait le film qui je pourrais vous présenter Parce que même aux États-Unis, ça va être à peu près un peu la guerre, parce qu'ils euh, vont choisir entre « Ah, euh, quel film je pourrais prendre entre euh, ces deux-là ah. et du coup, bah moi, je vais prendre un autre film qui est différent. » Normalement il y a un petit fondu qui va se rapprocher mais c'est vraiment la fiche du film. Le film s'appelle J'ai infiltré, infiltré le butuscan. Alors oui vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette connerie Hugo Donc à peu près le film raconte à peu près que c'est un noir policier qui décide de dire ah bah tiens je vais rejoindre cette secte sauf que c'est une secte où ils n'aiment pas euh, sa couleur de peau et même euh, les juifs etc. Donc évidemment c'est un peu la galère parce que en plus ses meilleurs potes qui sont accompagnés de lui un de ses potes va les infiltrer. Sauf que c'est un juif aussi, donc... Euh... Et du coup, c'est un film assez drôle, mais aussi assez un peu stressant, parce que tu dis « Oh putain, est-ce qu'ils vont le capter Est-ce qu'ils vont le capter Est-ce qu'ils vont le spotter Est-ce qu'ils vont le restapper Mais aussi drôle, parce que euh, si les idées qu'ils proposent pour essayer d'éviter de se faire avoir sont quand même pas mal. Et là, je sens à peu près les gens qui commençaient à me dire oh, en s'énervant « Excuse-moi, Hugo, mais tu pourrais pas plutôt parler de la panthère noire ?» Parce qu'au moins ce film montre le côté puissant des noirs. Est-ce que... Dans, dans La Panthère Noire, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais est-ce que dans La Panthère Noire, est-ce qu'il y a une voiture qui renverse quand même pas mal de personnes Parce que le film où je vous ai parlé, ils le font. Et attends, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ou faux C'est vrai. La vérité dans ta gueule. La meilleure série ça sera un peu dur parce que vu qu'une seule série c'est encore un produit épisode très un peu dur. Et en effet je suis pas sur Netflix. Parce que j'ai pas envie de payer Netflix. Vous savez, parce que je suis pauvre. Du coup, qu'est-ce que je peux vous proposer comme série C'est capable de modifier. Donc l'histoire à peu près pour vous résumer, c'est tout simplement que dans le monde où ils sont, quand tu meurs, tu peux revivre, mais dans un autre corps. En gros, pour faire simple, c'est comme si tu avais les cheveux noirs, que d'un coup, quand tu meurs, tu deviens un homme avec des cheveux blancs. En quelque sorte, l'idée, mais aussi pour la couleur de peau, pour les dents, la forme du visage, enfin, tout plein de bordel. Et donc, le héros principal a la marre de ce corps, Elle a la marre surtout de vivre à nouveau tout le temps. Moi j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, quoi. Et aussi qu'il y a des petites enquêtes, parce que dans le premier épisode, ils veulent euh, tout simplement savoir euh, qui euh, ici, a réussi à tuer un personnage, quoi. Et... S'en à les couilles, et bref, c'est une bonne série avec, euh, avec pas mal de goûts et avec pas mal d'idées qu'il propose. Voilà. Maintenant, le meilleur manga animé que je peux vous proposer, c'est tout simplement Neko para Keneko noi neo yakuzuku. Non, je. C'était de l'ironie bien sûr. à peu près les animés et les mangas ça va être un peu difficile parce que il faut se rappeler que cette année euh, Sofiane a lancé à peu près la quatrième guerre mondiale sur Twitter. Des mangas, je parle. Pour cette année, il y avait pas mal d'animés et que certains animés que j'ai commencé à regarder mais il y en a d'autres où j'ai bien envie de regarder parce que ça a l'air très drôle. Et du coup je vais vous présenter au moins trois animés euh, d'ordre aléatoire, donc voilà. Donc on va commencer par Clobel, Klo Clobelin, Slayer. L'histoire raconte que des coblins euh, des personnes et ils font tout ce qu'ils veulent avec. Et soudainement, un héros va surgir et va les défoncer pour leur faire saigner leur sang. On le nomme le Monster Killer Fucking goblin Bon aussi on peut le nommer euh, Doom Guys parce que euh, hein, ça ressemble un peu à ça, il hein, faut juste remplacer les Koblin par les aliens, c'est la même chose quoi. Mais bref, euh, bien sûr il sera accompagné de pas mal de personnages, une elfe, une mage, et plein d'autres personnages. Et en vrai, cette série est pas mal parce que y a du sang, il du gore, et il y a pas mal. Euh... pas mal d'humour aussi. Ensuite, je vais vous présenter son bilan de saga. Là, je vais avoir des commentaires en marquant, je pense, en quelque sorte. Excuse-moi, monsieur Hugo, mais qu'est-ce que c'est cette horreur de nom horrible? Parce que Zombie déjà, est-ce que ce serait trop facile à faire comme série et en plus comme manga, Ce serait trop classique. Déjà One Piece, ok, c'est un truc pirate et au moins ils avaient des bonnes idées. Mais euh, zombie dans de saga, c'est quoi cette merde Et en plus lors des sagas, c'est quoi ce bon pourriant. rire. Si je vous montre cette scène, est-ce que ça vous faire penser à quelque chose en moi <rire> D'accord, c'est plus drôle, hein. Bref, zombie, une saga, à peu près une série euh, que ce que j'ai vu dans son résumé, c'est l'histoire tout simplement qu'une fille se fait bien sûr renverser d'un camion. Voilà, il faut se rappeler quand même, c'est le début de l'animé, comme il faut se rappeler. En gros, si vous voulez, c'est un animé qui parodie en quelque sorte les animés où il y a des showy-filles qui euh, font de la musique ou d'autres trucs comme ça euh, dans une école, mais sauf que c'est des zombies et il y a du rap. Non, il y a vraiment un épisode où ils font du rap, mais je l'ai pas vu, mais apparemment euh, ça cachait l'air. Hein. Et enfin, numéro 1, ce serait Pop Team Epic. Très impressionné de cette série, c'est que pas mal de choses à dire, parce qu'il y a de l'humour, certes, il y a du sarcasme, mais aussi il y a pas mal de culture à peu près pour partager du genre. Après, des cultures sur des jeux vidéo, sur euh, d'autres animés, d'autres films, d'autres séries qu'il y a au Japon. Enfin, pas mal de trucs qu'il y a au Japon, mais qui sont très bien et qui sont très drôles. Bien sûr, il n'y a pas que des cultures au Japon, il y a d'autres cultures. Et ensuite, bah, peut-être qu'il y aura une prochaine saison. Mais s'il y a une prochaine saison, bah, je suis content. Voilà, c'est trop bien, c'est trop la joie. On va parler un peu des musiques. Alors, pour la musique, c'est un peu difficile parce que la musique, les musiques, j'ai pas trop écouté en cette année. Après, les musiques de même que j'ai écouté, il y a que ça quoi. Du coup, il y en aura une sans ironie et une avec ironie. Du coup, sans ironie, ce serait Citizen avec Un clip super cool parce qu'il y a du sang et il y a aussi des armes. Le titre très bien trouvé et en plus, bon, j'ai pas réussi à traduire les dialogues parce que j'ai pas eu le temps. Ce qui pourrait se dire et ce qui pourraient présenter sur le clip peut être intéressant par rapport à ce qui se passe aux états unis Et du coup, bah clip avec Ironie, bah. Je vous redis encore, mais j'ai pas encore eu smash euh, en ce moment même là. Ouais, c'est un peu dur de dire une euh, vidéo que j'ai beaucoup aimée. Ce serait euh, la série Lucas Garaignée. Euh, oui, il est dans le YouTube Rewind mais.. On fait comme s'il était mort. Hein. Et en vrai, le lequel araignée Bonne série, parce que euh, c'est un côté mignon pour tous ceux qui ont peur des araignées et qui le rendent un truc horrible pour tout le monde en quelque chose de plutôt mignon, avec une voix enfantin. Et en vrai, l'animation est pas mal, et c'est déjà mieux que ce que je vais vous dire juste après. Le YouTube Reward est la chaîne que je peux vous recommander spécialement rien que pour vous. Serait Lumpy Toshi. Touch. Toshi Je l'ai connu tout simplement pour des animations pixels assez horrifiques sur euh, le personnage Carfit Aussi, c'est qu'il a proposé même en plus un jeu vidéo spécialement fait par lui, mais aussi d'autres animations super cool, notamment pour des mèmes, etc. Donc euh, si vous voulez suivre à peu près une personne qui aime bien rigoler et qui fait des jolis travail, bah je vous le recommande quoi. Michou. Voilà, on passe. Non, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un gamin insupportable avec des pailles dentaires. Et qui... Euh, est un bon gamin. Et qui joue à Fortnite. Donc là, on a le trio gagnant, quoi. Le moment incroyable de Twitch. Le 7. Car en effet, le 7 était un grand moment incroyable. Je n'ai pas regardé tous les streams, mais j'ai quand même encouragé dans mon cœur à partager devant tout le monde. Comme Kirby. Serrator et ses compagnons... On peut réussir à atteindre un grand objectif, atteindre un million. Et au moins des lames ont été coulées. Des enfants ont pu réussir à vivre grâce à cet espoir. Et en plus de ça, c'est que les streamers qui ont participé ont fait un grand mouvement. Pas les gros connards qui ont fait tout simplement, lol, je veux soutenir aussi le truc, même que je participe pas à MDR. Après aussi, les gens, j'en participe, mais pas trop, parce que c'est juste pour avoir la gloire MDR. Ces streamers ont pu donner un grand cœur au monde entier, mais cette action qu'ils ont fait, ont donné un grand cœur à tout le monde. Un grand cœur, un grand cœur, un grand cœur. Bon, et si je faisais pour rigoler, en prenant un grand moment que j'ai eu sur Twitch, ça serait la messe de Nartex parce que voilà. Parce qu'il y a Jésus dans l'histoire et que je suis Jésus dans son histoire, voilà. Oh, attendez Yes Yes Yes J'ai pété à l'église Et le meilleur ami sera, pour cette année, Arkari. Oh alors, je vais dire pourquoi. Parce que Arkarid, c'est quand même un sacré pot. C'est à peu près un de ces personnes où tu dis « Ah, j'ai bien envie d'être ami avec lui parce qu'il est calme, il est drôle. » Et en plus de ça, c'est que tu peux te taper des parts sans raison. En plus, il a à peu près souvent euh, de bonnes idées qu'il peut proposer. Il est son calme. Le seul problème, c'est qu'il n'aime pas être tout seul. Mais on est là pour le soutenir. On est là pour lui faire un grand câlin. Même s'il a ses parents, etc. Mais bon, voilà. <rire> du coup, je nomme en exclusivité. Le meilleur ami de cette année. Alors, parfois, le meilleur follower, ce sera un peu dur de dessiner comme ça. Je dirais celui qui a fait euh, son meilleur travail pour qu'il me soutienne jusqu'au bout. Alors, oui, il y a certains qui vont dire Moi j'étais le premier, alors euh, voilà, c'est moi le meilleur. Et celui qui a fait moi le plus d'action, etc. Et le gagnant du meilleur follower sera Travara, Il a fait des clips. On va de me soutenir jusqu'au bout. Et il raconte sa vie. Ah ouais, il raconte, il raconte sa vie, mais souvent, euh, c'est super triste, donc euh, voilà, c'est aussi ce côté un peu triste que j'ai décidé de désirner euh, un peu euh, ce trophée. Du coup, Travara, je te passe la like, récompense du meilleur faveur. On peut tous applaudir d'ailleurs. <coughs> la meilleure vidéo avec le meilleur compagnon, ça sera Hugo et ses amis, Overwatch avec Patacraft. Car en effet, on a beaucoup rigolé, surtout parce que aussi parce que c'est mon ami Patacraft, même s'il est plutôt ami avec Nartax et d'autres, mais ouais c'est un petit ami, voilà. Le ami lointain, ça va être un peu normal, mais en temps, il mérite, c'est bien sûr un Splitter du Bois, je l'ai connu avec Ok et le truc à savoir, c'est que je l'ai vu, je l'ai fait salut, et après... Après au moins une année, je pense, on n'est pas trop parlé. C'est alors que il commence à rejoindre mon Discord. Je fais, t'es qui toi <rire> En plus, il streamait, donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais le soutenir un peu. Et avec le live qu'on a pu s'en sortir, d'ailleurs, c'était le meilleur live qu'on a pu vivre. Et donc, euh, ça fait du bien de reparler avec une personne et qu'on a beaucoup rigolé ensemble. Bon, on ne parle plus trop en ce moment-là, mais en fait pas. On va essayer de trouver des moyens pour qu'on puisse encore jouer ensemble. Et le meilleur duo, c'est bien sûr la GMFP. <rire> GMFPT. <rire> Fils de. Bref, euh, on va dire Pika et euh, Rabbit. Ouais, bah, bah, ouais. Ces deux personnes, je les ai connues. Tout simplement parce que euh, un de mes autres amis était moto Du coup j'ai commencé à rejoindre et du coup j'ai fait Hey C'est pas trop mal J'ai commencé à beaucoup apprécier, j'ai joué un tout petit peu avec eux Mais au moins j'ai beaucoup joué et du coup ça mérite un bon dur Le seul truc qu'ils ont c'est qu'ils sont quand même très contents euh, de me soutenir Et euh, tout simplement euh, que je les soutienne Du coup je vous propose tout simplement un truc C'est tout simplement qu'il y a des t-shirts de leurs groupes incroyable. J'espère que tu as beaucoup aimé Mets un petit like, abonne-toi Mets un commentaire de ce que tu as envie de dire par rapport à 2018, en prenant bien sûr les mêmes catégories, en disant quel est ton meilleur film, etc. Allez, sur ce, bonne année, on avance, même en retard, peu importe. En janvier, ce sera Steam Hems, comparément à Logan Paul avec son cadavre. En février, double boost avec Drake and Josh qui sont coincés dans le cabot. Le plan de cou est parfait pour mars. Avril, ce sera le petit cœur mignon. Mais ce sera 6 America. Juin, ce sera e One East. En juillet, ce sera Kaklo. Wave en août, Stéphane est Mort. Stump Pongo Tango 4. Comparément à Posehead, la trappe. Octobre, Watch Overfeed, novembre, Teddy Pikachu parce qu'il est un trop bien. Décembre, décembre, décembre, décembre, décembre. En vrai ouais, je sais pas qui nominer en décembre. Il euh, y a Bugs Bunny, il y a Sprite, il y a Youtube Rivon, mais bon c'est trop fait. Bon bah je vais utiliser un fond vert alors. Ah Laza ça J'ai envie de dire un seul truc, le meilleur monteur c'est Béranger, voilà.